Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 224 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui va faire plaisir aux fans de, de Final Fantasy évidemment Vous l'avez vu, c'est Chocobo Racing, ils ont fait un jeu de course avec des chocobos Alors voilà, l'idée est vraiment spéciale je dirais De faire courir des chocobos dans une course euh, Donc on va, on va là on Square Squaresoft euh, On peut reconnaître Square Enix hein, évidemment mais euh, donc là c'est Squaresoft, on voit la petite vidéo d'introduction du jeu, voilà, je vous laisse. Donc voilà pour cette vidéo d'introduction euh, qui nous montre clairement que c'est un, un jeu de course, euh, voilà sorti en 99 comme vous voyez, Squaresoft, et, euh, et c'est parti, à moins que ce soit... Non, que si je raconte, il est peut-être pas sorti en 99, il faut voir dans le dans le début de la vidéo, j'ai oublié la date, je me souviens jamais de toutes les dates, donc il faut regarder. Allez c'est parti, on sélectionne un mode, donc on est en... Euh... Euh, je sais pas si on est en français ou pas, il marque Grand Prix, mais à côté il y a marqué euh, VS Mode, euh, Select Racer, non, bah là c'est de l'anglais, de toute évidence. Euh, donc on va choisir euh, pour être original Chocobo, un ah, chocobo et euh, Select Ability. Euh, euh, je, je sais pas, je sais pas du tout ce que ça fait. Donc euh, bah euh, on va en prendre un euh, au hasard. Euh, je sais pas. Quel. Euh les ailes, les ailes sont sympas. Ouais, on prend le ailes. Alors, ou alors course, laissez-moi décider. Euh, oui. Mais, oui, j'ai envie de faire ces courses. Voilà. En gros, c'est ça. Ça doit être quatre euh, courses à faire. Et donc, c'est parti. On va jouer. C'est parti. Alors, je n'ai pas démarré parce que je n'avais pas appuyé sur la bonne touche. Malheureusement. Pas enfin, la touche... Euh, qui m'aurait semblé logique euh, par rapport à tous les autres jeux où c'est que la bah, colline macré qu'on vient de tester euh, à l'épisode précédent, hier. Euh, bah, justement, euh, c'était cette touche-là pour avancer et là c'est pas la même. Donc, euh, on a un système de piège, on se croirait dans Mario Kart euh, avant l'heure, avant l'heure même, après l'heure, parce que carrément c'était déjà sorti, sur Nintendo 64 au moins. Après, euh, je sais plus, comme, comme je dis, j'ai pas la date du jeu, mais, mais j'imagine que, que celui-là est sorti bien après. Euh, sachant qu'on est sur Playstation Hop Alors bah, j'avais un bonus mais j'ai pas trouvé comment le lancer euh, Je vais sûrement arriver à trouver ça au milieu de la course Peut-être euh, Pour l'instant j'ai toujours des, des boules derrière moi Voilà je ne sais pas du tout comment l'utiliser Voilà J'ai une barre là où qui clignote aussi je, je sais pas pourquoi non plus C'est ma, ma, ma capacité avec les ailes là, Mais je sais pas comment l'utiliser euh, J'en reviens encore en fait parce qu Il faudrait que je m'achète une manette pour PC il faut que je fasse un petit investissement, j'ai été rétréci comme une merde bizarrement ça me rappelle un bonus qu'on trouve dans, hein, dans Mario Kart qui est avec l'éclair qui fait rétrécir tout le monde bizarre bizarre Est-ce qu'il existait sur Nintendo 64 Je crois que euh, je, je crois que j'en sais rien du tout en fait d'accord ok il se passe des choses je comprends pas tout. Alors je vous le dis, hein, bon la, la, la course est ronde, voyez bon, le circuit est rond, mais euh, je comprends pas tout ce qui se passe. Euh, là, je me suis tombé sur le menu, mais euh, moi j'essaie toutes les tous, je suis tombé sur le menu, donc c'est pas ça non plus. Là j'ai un éclair derrière moi toujours, et je dois bien pouvoir lancer des pièges sur les gens, mais je sais pas comment. Voilà, donc j'ai fini la première course sans lancer aucun piège. J'ai pas fini premier, je suis cinquième. C'est pas top. Sur six, c'est pas... pas top. J'ai gagné. Pas de points, voilà. comme ça au moins Je me fais pas chier à compter euh, le résultat Donc euh, parti pour la deuxième course qui a pas l'air bien plus compliqué. Un peu plus de virage mais, euh, mais ça, ça a l'air d'aller Allez, donc pour l'instant de, je vais essayer de garder la tête, je suis premier Ouais, euh, <rire> j'ai hésité entre les deux menus du coup j'en ai pas pris Ah vas-y, ah non comment, comment je pouvais savoir qu'ils allaient me tomber sur un vieux mur Sachant que ça tourne super mal <rire> C'est impossible de tourner donc il faut, il faut le prendre 10 ans à l'avance Et donc si vous voulez prendre 10 ans à l'avance il faut le savoir Alors alors lui il a des ailes peut c'est peut-être ça mon bonus euh, Mon habilité spéciale que je ne sais pas utiliser toujours Donc euh, voilà C'est bien <rire> J'ai toujours des bonus que je ne sais pas utiliser Je suis passé sixième hein, entre temps hein, vous avez remarqué euh, de premier à sixième à cinquième mais je me reprends un mur et je repasse sixième mais par contre là j'ai pas d'excuses parce que je l'avais déjà vu au premier tour ah, euh, je me le prends tout le temps je sais pas comment faire pour ne pas me le prendre peut-être que je prenne l'autre euh, l'autre euh, entrée bon c'est les courses qui sont bah ben, voilà rapides hein. on a fini la première déjà en quelques minutes d'accord il vient me passer dessus et il m'a défoncé moi je, moi, je l'ai aussi mais je sais pas l'utiliser. Et je, je n'arrive plus à avancer d'ailleurs. Euh, voilà, d'accord. Donc euh, pendant 10 secondes je ne pouvais plus avancer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc je suis pas plus avancé. Alors... Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé la touche pour lancer les choses. Ouais. Alors j'ai lancé quelque chose, c'était une sorte de, de faucheuse, mais euh, je sais pas ce que ça a fait. Oh là là, par contre bah, je suis sixième depuis longtemps. Là. Regardez, regardez où ils sont par rapport à moi dans la course. Je vois pas comment je peux garder une pole position. En plus je gagne des bonus qui, qui me font une protection, voilà, c'est bien, mais sauf qu'il n'y a personne autour de moi, donc euh, je vois pas l'utilité. Voilà, je suis dernier et j'ai donc toujours 0 points. Ah je crois pas que je vais aller loin moi dans cette course-là, ça pas le faire longtemps je crois. No loading dans ce championnat plutôt. Allez, troisième course. Hop, que je vais vous laisser en gameplay, on se retrouve pour la quatrième course. Je essayer de me concentrer pour pas perdre, voilà je suis premier, je vais essayer de garder ma place. Me revoilà, bon bah je suis 5 cinquième J'ai pas gardé ma place tout le long hein. <rire> Ça a été compliqué euh, Mais euh, je me bats comme je peux <rire> C'est déjà ça L'important, c'est de participer Et on a encore plus de virages dans cette dernière course C'est à dire que je vais jamais gagner Allez, on va essayer de se la faire Ah d'accord, on peut monter sur les bords Ah non non non, mais non Mais carrément quoi, il n'y a même plus de bord On se croirait sur, à rou sur la route arc-en-ciel vous, vous glissez vous tombez dans la lave quoi voilà, voilà la route arc-en-ciel c'était pas de la lave mais vous avez compris pour ceux qui connaissent mario Kart, qui hein, connaissent bien la route arc-en-ciel des euh, virages monstrueux quand même comment vous les, vous les comment ils les prennent aussi vite là-bas je te, me taper tous les bords n'importe hein. quoi allez oh là là moi oh non <rire> je suis 6 sixième mais dès le début quoi Il y a trois tours en plus comment voulez-vous que j'y arrive En plus je gagne des bonus qui servent à rien Génial même pas, même pas en les temps dernier j'ai les bonus de fou euh, Genre les fusées les trucs comme ça qui vous permettent d'aller plus vite, plus loin, j'en sais rien Qu'est-ce que ça fait ça Ah ça, ça a trollé tous les mecs, je promets qu'ils ont tous été ils ont tous été hein, frisés pour une fois que c'est un bonus utile alors là j'ai des trucs qui tombent ouais donc je vais essayer de les éviter non non non non non j'ai fait retomber dans la lave sur un virage en épingle Allez Hop Qu'est-ce que c'est que ça d'accord j'ai jeté quelque chose derrière moi Utile quand vous êtes premier Quand vous êtes dernier Euh Oui c'est utile quand vous êtes premier et inutile quand vous êtes dernier C'est bien ce que je disais C'était de l'ironie Euh ouais je vais essayer en fait de pas en fait même pas je pourrais j'ai même pas l'espoir de finir cinquième quoi c'est totalement impossible bon, je rattrape le mec avec le nombre de virages qu'il a j'appuie même plus sur la touche d'accélération je me tape tous les murs quoi monstre voilà oh là, là. c'est un jeu pour les psychopathes en fait avant avant j'ai des jeux pour les psychopathes c'est comme c'est exactement comme Colin McRae en fait c'était super dur en fait avant. Et pour ceux qui étaient habitués à ces jeux-là, bah, ils ils arrivaient quoi. À force, à force de bon, à force de, de jouer, ils commençaient à y arriver. Euh, moi, je suis habitué aux jeux récents et euh... qu'est-ce que c'est que ça D'accord. Ok, je suis tout petit. Euh, donc je suis habitué aux jeux récents et, euh, et j'ai pas du tout euh, l'habitude de ce genre de difficultés monstrueuses. Quoi. Bon, j'ai de la chance, je me suis pas pris encore un galet. Ah oh, et je tombe dans la lave. Voilà, on est reparti, on est plus assez près. Hein. C'est limite, on va faire on va pas se faire rattraper par le dernier. Et il n'y a pas de mode de difficulté quoi. Est, on est obligé, c'est obligé d'être dur. Il n'y a pas de. Oh, J'en ai marre de retomber toutes les 3 secondes. On est obligé de, de, de, de se taper des, des ennemis qui sont, qui sont limite 10 fois plus forts que moi quoi. Oui, je suis à l'envers. Je sais que je suis à l'envers. Ah non il va me rattraper, non il me rattrape, il me rattrape. Regardez, oh c'est honte. Il est derrière moi l'autre. Le premier est derrière moi. Il a déjà fini sa course parce que c'est le dernier tour. Ah mon dieu. Ah la honte. Il va me rattraper là, il va me, il va me dépasser dans pas longtemps. Voilà. Et comment Regardez comment ils font. Moi j'ai à chaque je, je tourne, je me prends les murs. Ah il est loin maintenant ça il est. Il m'a rattrapé. Voilà. J'ai la plus grosse honte de toute ma vie sur un jeu où c'est qu'en plus on joue en au bois. Aïe Voilà. aïe. Même pas, même pas je refais la vidéo. Même pas.. J'accepte ma défaite, mais plus que cuisant. Je pourrais rager, hein. Je pourrais, rager. je pourrais dire ouais je refais le test et tout. Non non. Je refais rarement les tests. Vraiment quand ça bug, quand ça plante au milieu, quoi. Mais euh, sinon je fais pas le test deux fois, ça serait un peu con. Euh, sinon ce serait plus vraiment un test et donc voilà on a terminé et on est lamentablement des merdes des, euh, enfin je suis lamentablement une merde mais euh, moi et mon chocobo en fait mmh. je comprends comme ça, l'autre a 36 points et j'en ai 0 je, pff, franchement je, je sais pas je sais pas comment gagner ce jeu voilà, en plus remise des trophées voilà vous allez voir à tous les coups et, euh, et je m'en fous j'en ai pas <rire> parce que je suis même pas sur le podium et je suis dernier donc c'est quand même pas un seul petit point en guise de, euh, de victoire. Et on a press any button, mais on va pas recommencer euh, une nouvelle course. No riding, le petit bonhomme qui danse. Et voilà, on retourne sur l'écran titre. Et donc ce sera tout pour Chocobo Racing sur PlayStation.